À la sortie de Black Ops Cold War, il y a eu une transition de type papa dans maman du côté de chez Zach lorsque j'ai lâché l'historique manette pour passer au clavier-souris. Quatre mois plus tard et après des hauts, des bas, beaucoup de hauts parce que j'ai finalement aussi fait du sale au clavier-souris, j'ai décidé, l'histoire de quelques jours, de retourner à la manette. Et autant te dire que j'ai pas été déçu, ok Voilà, c'est les premiers amours, tu connais. Je suis quelqu'un qui avait déjà une grande base à la manette. Ancien joueur compétitif, on en parlera pendant le gameplay. Mais ce petit classage clavier-souris, bah, il m'a fait plaisir. on est plusieurs à l'avoir fait. Gota l'a fait, Saxy l'a fait. Je pense que si on creuse un petit peu, des joueurs clavier... Enfin, manette qui sont passés clavier-souris, il y en a beaucoup. Je connais le clavier-souris, le confort, on est bien, tu vois. C'est comme un peu les temps c'est... C est, c est, je suis pas sûr de la valeur de cette blague Mais bon bref C'est euh, le confort de jeu C'est la précision C'est le pro gamer T'as ce tag pro gamer Tu vois c'est ça qui est cool Dans les, dans, dans les commentaires YouTube T'as pas euh, des gens claviers qui sont là oh, C'est parce qu'il est à la manette <rire> M-bot <rire> Donc t'as ce tag certifié joueur respectable Et ça fait plaisir Mais d'une qu'est-ce que j'en ai rien à foutre D'être joueur respectable auprès de gros boutonneux Qui font que drager de dans des commentaires YouTube Vous là ceux que je viens de décrire on vous déteste on ça va je rigole Et de deux Et de, deux, et de trois je ne sais pas, et eh ben ça me fait plaisir de retourner à mes premiers amours, et en plus, autant vous dire que ça a été très, très, très concluant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller in-game. Je vais vous parler des différences et pourquoi est-ce que j'ai fait ça, comment ça se passe un petit peu pour moi. Et vous allez voir que le nani ici présent, là, ce... j'aime bien ce t-shirt. Je sais pas si vous aimez ou pas, mais le nani ici présent a de très beaux restes. Donc, c'est parti, les gars. Let's go, baby. On est parti pour cette game de ligue. Bah, apparemment, il y en a un qui m'a reconnu. Je crois qu'il a dit Zach. Attention, en face, il y a trois masters. Nous, on en a que un seul. Seul. Bon, On va voir qui va gagner. En tout cas, Zach à la manette, ça vaut comme un double master, hein. je pense qu'on peut le dire. Ça hein. ouais, ne me dérange pas qu'on voit à la hausse l'échelle de mes... Attends, ça a fait le tour, je parie. Tiens Regarde ce que tu viens de prendre, cousin et toi, et toi Dommage, on n'a pas pu en tout le monde Bon, en tout cas, ça me fait plaisir qu'on voit à la hausse l'échelle de mes performances. Il y a plein de raisons pour lesquelles je suis passé sur console en ce moment. Enfin, sur console, sur manette, parce que si vous regardez en haut à gauche, en réalité, je suis encore totalement sur PC. Hein. On essaye de profiter de l'avantage des deux, à savoir euh, un jeu fluide et vraiment propre, tu vois, on kiffe les FPS, le FOV, etc. Tout en ayant bah, les avantages de la manette, à savoir, pour moi, euh, une petite aide à la visée, etc. Qui fait toujours des... Oh là là, ce que tu viens de prendre, monsieur, qui fait souvent débat. Et réellement, moi, c'est des débats, je vais être honnête avec vous, euh, j'y réfléchi, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter à ce débat de l'aide à la visée, le soi-disant aimbot Je vois des joueurs PC dire, putain, je tombe face à une console, je n'ai aucune chance, misère Alors qu'ils oublient que le mec sur console, frère, il a des FPS dégueulasses, pas de FOV et un de petite aide à la visée, mais il oublie que. Le clavier souris, ça reste quand même. La référence en termes de shoot. Donc d'abord, on va faire un petit tour des lieux, une petite introspection. Là, on est en train de perdre, hein, donc euh, attends, attends, attends. C'est à 74 parce que je pense qu'on en a besoin. Regardez les dégâts. 31... 31 dégâts avec moi. 31 dégâts. Mais comment tu peux faire 31 dégâts Genre là, il y a 50 à 9, et 31 dégâts. Genre il lui a fait une soufflette à l'oreille. tiens, un bisou dans le cou. Un bisou dans le cou. Ouais. Ça, ça devait être un bisou dans le cou en réalité. Putain, on a déjà reperdu les tout oh, l'enfer. Et le mec en bas à gauche, il joue à la farine hein, 83 avec moi. Mais mec, jouer la méta au moins, bref. Donc, pourquoi est-ce que je suis sur manette en ce moment Je vais vous expliquer. D'abord, vous le savez, j'ai un pedigree sur manette. à savoir que j'ai une carrière, entre guillemets, de jouer. Call of Duty. Une carrière respectable, j'ai jamais été le meilleur joueur. Par contre, j'ai souvent été dans les, euh, les équipes euh, bonnes, bien placées en France. Hein. J'ai déjà fait. Jamais été en dessous de top 5. Donc. Euh... Oh J'ai pris cher là, j'ai pris cher. J'ai jamais été en dessous de top 5 d'un tournoi français, d'une LAN française quelconque. Toutes celles que j'ai participées, j'ai toujours fini au moins top 5. Ce qui, je pense, est une performance, à mon sens, respectable. C'est-à-dire qu'on regarde et on dit « Ok, c'est pas chier, c'est pas incroyable, mais c'est pas chier. » Attends, on est en train de remonter petit à petit. Et vous le savez, petite élimination. Il y a un autre gars au mid. Assez ah, difficile là. Dès que tu es face à certaines airs, c'est compliqué. Attends, là c'est bon, ils vont tenir ou pas Il ouais, reste une quinzaine de secondes, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et euh, j'étais passé sur PC il y a quelques euh, mois et j'avais passé vraiment une transition qui était au poil. Je passais un bon moment parce que je trouve que euh, le clavier-souris a plusieurs avantages et un des avantages... Un des avantages les moins évoqués à mon sens Ou qui en tout cas n'est pas toujours pris en compte dans ce débat de merde C'est le confort de jeu mon gars Je trouve ça tellement plus confortable de jouer au clavier souris par rapport à la manette mon pote La manette vraiment c'est abrupte, Ça fait mal aux mains frère Moi je... Vraiment Quand je me fume à la manette Au bout de quelques heures je peux avoir mal aux mains mon pote Je peux déjà avoir... avoir mal aux mains, mais je peux aussi avoir le pire truc à savoir les mains moites, frère. Et les mains moites, c'est dé... voilà, dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est d'une en plus d'être crade. C'est surtout. Ah, allez, monsieur, est à côté de vous, les amis, réagissez un peu moins. Un point de public. Oh, nice, nice, nice. Donc, c'est euh, dégueulasse, c'est désagréable. Mal aux mains, plus main moite, c'est réellement le combo qui casse les couilles. Dites-vous que quand j'étais plus jeune et que je me fumais au jeu, j'avais un problème de santé à cause de ça. Donc, euh, tu sais, quand tu étais jeune et que tu faisais des scrims à longueur de réalités. journée, etc. Longueur de journée, longueur de, longueur de soirée. J'avais un, un début de syndrome de canal carpien, du canal carpien. Donc, euh, qu'est-ce que c'est, ça C'est quand vous vous fumez tellement. C'est quand vous vous fumez tellement au jeu. J'essaye de brain là. Oh, ça aurait été magnifique si j'avais eu le deuxième Le petit brain est passé m'a permis de récupérer un kill dans une situation compliquée. On est bien remonté. 22, on s'en sort bien. Donc c'est quand tu te fumes tellement au jeu que tu commences à avoir mal en dessous de la main, comme si t'avais mal à, à, à l'articulation, ou même limite à la veine en fait. Bon tu te doutes bien que c'est pas une douleur vénale, tu vois, mais... Mais c'est vraiment très très casse-couille. moi, j'avais ça, j'étais allé voir un médecin, il m'a dit Bah écoute, mon con, faut freiner ça. Et Alors que sur PC... Des sessions de gaming intenses, j'en ai eu des heures et des heures et des heures et j'ai jamais eu ce syndrome du canal carpien, c'était vraiment chiant. Il y a un deuxième truc et ça c'est un argument totalement nul à chier, mais bon je tiens à le faire quand même. Les arguments nuls à chier c'est un peu drôle, donc autant qu'on puisse rigoler aussi c'est un petit peu une vidéo. Le clavier souris aussi mieux pour des raisons de flow et eh oui mec quand t'es un monstre au clavier souris ça a trop de flow tu mets des grands coups de main comme ça machin les mecs sur youtube ils se disent oh il a tellement d'expérience du gaming ça passe tellement bien mon frère et eh oui les points de flow comptent aussi je tiens à le dire, regarde, ouais, petite série de 4, on se sent bien. Alors que t'es là, la manette, tu mets des coups de joystick et tu te dis... Oh putain, mec, il a tellement bien placé le pouce ici. Non, ça n'a pas ce flow-là. La manette, ça n'a aucun flow. À la rigueur, elle est belle, la manette. Bon, ça pourrait aussi être le cas de, de, de, de, de, de la clavier de souris. Oh, dommage J'étais... Ah, la série de 6 faisait du bien, la série de 6 faisait du bien. Donc, il y a des points de flow et il y a également bah, des points que j'appelle des points de shoot. Parce que oui... Moi, c'est ce que je répète à qui veut l'entendre. Mais mec, oubliez quand même pas que le clavier souris, t'es quand même un des rois. Oh là là, ce que je t'ai mis, toi, mec. Oh, ce que t'as pris. En termes de précision, une souris est bien plus précise qu'une manette parce que c'est physique, d'accord T'as beaucoup plus de shoot quand tu peux le contrôler avec tout l'avant-bras, tout le bras, que quand tu es à la manette. Et donc là, il y en a qui avaient des petits malins qui vont dire, bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que t'es repassé à la manette Si t'es plus conseillé avec une souris, machin, etc. Et ils auront bien raison. C'est qu'il y a un facteur qui a rendu la manette largement jouable, qui est problématique sur certains jeux, mais qui, à mon sens, ce n'est pas le cas sur Call of Duty. Et je disais de toute façon déjà ça quand je jouais au clavier souris, si vous suivez bien mes vidéo, c'est que pour moi, l'aim euh, permet de rendre... Euh, Comment s'appelle le jeu jouable, mais n'est pas problématique en tant que tel sur Call of Duty. On n'est pas sur Fortnite où, à des moments, on a tous déjà pu voir des clips où l'Aim Assist faisait suivre la visée derrière, par exemple, un mur. Sur Call of Duty, ce n'est pas le cas. Et vu que en ce moment, je joue en ligue, je joue à Warzone, etc., tout ça. Et j'ai envie d'être vraiment chaud et vu que je ne pratique assez au clavier souris j'ai un gros problème les mecs vous savez c'est quoi mon gros problème c'est que je me fais défoncer les fesses et vous savez pourquoi est-ce que je me fais défoncer les fesses non pas par plaisir de prendre dans le boule je me fais défoncer les fesses parce que je ne fais pas assez de pratique je pense comme certains process etc font pour avoir des shoots parfaits vous savez le genre de petit le genre de petit site à la con là tu vois qui te fait euh, practice ton shoot pour être euh, pixel perfect tu vois genre t'es là tu enchaînes les têtes tout ça machin moi sur euh, euh, souris je n'ai pas ça vu que je ne fais pas ça et que j'ai un temps de jeu qui est ok mais pas non plus dingo tu vois j'ai pas un temps de jeu de fou. je joue à 2, 3, 4 heures par jour des fois. Certains diront que c'est déjà pas mal, mais d'une c'est pas tous les jours et de deux j'ai des inconstances. Bah ça fait que, arrivé en ligne, j'ai eu des problèmes. Et Vous savez c'était quoi mon souci C'est que j'arrivais face à des mecs qui étaient chauds. Franchement objectivement les mecs étaient très très chauds tu vois. Et à partir du moment où je ratais une minuscule balle dans mon duel, je me faisais outgun un truc de baiser. Mais, là, certains vont dire, Ah, oh, mais ça, c'est parce que le mec était sur le console, il avait l'aide à la vie, ni... Non, mais moi, quel que soit la plateforme, c'est-à-dire que je me faisais outgame par les mecs sur PC, sur le console, sur tout. Et vu que je n'avais pas, tu vois, ni cette motive, ni cette, cette envie profonde, tu vois, à l'heure actuelle, parce que j'ai des projets, j'ai plein de trucs dans ma vie, de train mon niveau, euh, pour atteindre l'élite, l'excellence, et eh ben, j'ai opté pour une autre solution qui représente une solution que certains, euh, appelleront de facilité. Et moi, franchement, je suis pas d'accord. Euh, bah si, en fait, totalement. <rire> la solution de facilité, quelle est-elle? Grâce à l'OP euh, PlayStation je fais en ce moment PlayStation Academy, etc. J'ai rejoué sur manette et tout ça, et je me suis rendu compte que j'avais un shoot beaucoup plus propre en ce moment sur console, parce que le shoot plus propre sur console, il est beaucoup plus facile à choper, grâce au, à la simplicité de la manette et à l'aim assist, et surtout, moi, grâce à mon expérience de la manette. Ce qui fait que je retrouve un shoot où je perds très difficilement des duels, parce que j'adapte mes mouvements, j'adapte tout avec ça, tu vois... Donc concrètement je suis meilleur, franchement je suis meilleur en ce moment à la manette que je n'ai plus l'être au clavier-souris à l'heure actuelle. Je ressens vraiment la différence maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience. Juste, je dirais que c'est plus facile de choper un bon shoot rapidement à la manette qu'au clavier-souris. Mais je dirais que par contre pour avoir un shoot d'excellence, tu vois, c'est-à-dire genre le, le top, top, top du shoot que tu puisses choper, c'est le clavier-souris rien d'autre. C'est-à-dire que je pense que pour deux joueurs qui sont au même niveau, le joueur au clavier-souris avec un shoot vraiment super bon va éclater celui à la manette parce que, pour toutes les raisons, j'ai évoqué précédemment. Et à l'heure actuelle, je reprends du plaisir à jouer à la manette. Et ça me fait plaisir. Et, et mes parents, c'est temporaire. Donc c'est temporaire parce que moi, j'aime beaucoup jouer au clavier souris. Et je pense qu'à un moment, je repasserai dessus. Juste quand j'aurai un peu plus de temps. Un peu plus de motif. Un peu plus de, de... Oh, ce que je viens de mettre encore une fois un peu plus de tout ce qu'il faut pour faire de moi un joueur d'élite. À côté, j'aime bien cette petite polyvalence. T'es là, tu prends la manette, puis tu prends le pavé souris, puis tu prends ci, puis tu prends ça. C'est, je trouve, une qualité de savoir être pas mal sur plusieurs plateformes et je prends beaucoup de plaisir en jouant sur ce mode leader. Alors, pas grâce à son système de classement qui est toujours aussi naze, hein, les frères, pour vous dire. J'ai joué pendant quelques jours, j'étais master. Donc, tu vois, master, le, le meilleur grade, etc. Je finis sixième de ma ligue, sixième de ma division master et tout. Tu vois, j'ai pas mal de points. C est, c est on et tout, c'est propre. Là, on va essayer d'allonger la game parce que je fais vraiment une bonne game, donc euh, ça me fait plaisir. Hop là. Ce genre de petite fluidité au clavier solide, enfin, un peu plus de ma 42-22, on envoie du sale. Donc j'étais master, je finis sixième et là, j'étais au des d'élite. Je ne sais pas pourquoi maintenant. Comment est-ce que je vais faire pour remonter master ouais. Alors, écoute, Comme dirait, diraient mes co-religionnaires, co c'est entre les mains de Dieu. <rire> parce que je ne sais pas, à l'heure actuelle, quel est le, le système ex Oh, j'ai voulu pour le flow Le système idéal pour remonter un master, donc on va jouer et puis on verra. et Au final, je ne, je ne crains pas trop pas trop ça. 45-23, le plus de dégâts dans la game Quasiment le des plus de dégâts dans la game. J'ai Raven qui a été meilleur que moi, mais 45-23, on a fait une super game. Donc, passage à la manette temporaire, on en profite. Quand j'aurai un peu plus de temps, je repasserai avec des souris, et là, j'entraînerai mon shoot pour essayer de pouvoir mettre les mêmes choses de la même manière. Le fait que j'ai déjà une très bonne base à la manette, aider, bien entendu aussi avec un peu l'e-assist, etc., ça fait que il y a plein de jouets que je perdais au téléphone que je mets à la manette et c'est vraiment cool. Maintenant, mettez euh, votre débat de merde dans l'espace euh, commentaire si vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas, je trouve ça pas super intéressant. Mais on aura discuté de cette question. Je vous annonce que demain et ce week-end, j'ai joué avec Brian Soumaré. Brian Soumaré, c'est un joueur de Ligue 1 à Dijon, prêté à Sochaux, qui joue en Ligue, qui est très sympa et bon au jeu. Et je vais vous poster une vidéo demain de la première game que j'ai fait avec lui, qui était, je pense, la game de Ligue la plus folle que j'ai fait de ma vie. Ou en tout cas, l'une des games les plus folles. Je ne vous spoil ni le résultat ni la façon dont ça s'est fait, mais je pense que pour voir ça, vous allez kiffer. Ça sortira demain, tu connais. Bon, je mettrai une petite intro et petite vidéo issue d'un stream, c'est cool. Mais entre ça et les retours que vous mettez pour le concours de blagues, ça fait très plaisir. Comme Radio Street sera hebdomadaire tous les week-ends le concours de blague. sûrement samedi après-midi. Je l'ai pas fait cette semaine samedi après-midi, je l'ai dû le décaler pour des raisons officielles de je suis sorti vendredi soir. <rire> mais voilà, la chaîne a une bonne dynamique en ce moment. Des grands cœurs sur vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, c'est très important pour que je puisse continuer à progresser. 450 000 abonnés, je les veux peut-être 500 000 un jour, qui sait. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous